Ben moi, je vais donner un point de vue sur, euh, sur plutôt le changement que j'ai euh, vu opérer par rapport à toi, ah. même si bon, j'ai vu aussi que Timothée se sentait mieux et qu'il y avait moins de, de crises. Donc j'ai vécu la période effectivement, une période où Timothée était petit, il était assez petit, il avait 3-4 ans, et où euh, ça avait l'air en tout cas intenable. chaque fois qu'on te voyait avec lui, c'était des cris de Timothée, des, enfin bref, ça se passait vraiment pas bien. Euh, j'ai vécu donc cette période de, de problèmes donc moi j'ai vécu ça pendant assez longtemps puis je suis parti pendant plusieurs mois euh, Professionnellement donc je vous ai plus vu du tout euh, pendant quelques temps et euh, à mon retour j'ai eu l'étonnement oui, un étonnement agréable de voir que les relations avaient totalement changé je t'ai trouvé toi beaucoup plus euh, calme, serein dans tes relations, avec tout le monde en fait, avec ton fils, mais aussi avec, euh, avec nous. Donc, euh, ben, j'ai voulu savoir un peu ce qui avait amené ça. Ça m'a interpellé parce que j'ai vu réellement des... Euh, ce n'est même pas une amélioration, c'est euh, une, une relation changée du tout au tout. Donc, ça a amélioré euh, tes relations avec Tim, ça améliorerait nos relations avec Tim et nos relations avec toi donc tout ça était extrêmement positif. Pour moi, l'éducation des enfants, c'est plus une, un feeling et en fait, chacun essaye de faire comme il peut. Donc Des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Et je ne croyais pas qu'il y avait de recettes réellement. Là, j'ai l'impression que, même si on ne parle pas de recettes, en tout cas, c'est quelque chose qui permet de, pour le, les parents, essentiellement, pour, pour ma part, de se sentir plus en confiance et de, de faire un, un autre système de, de communication avec leurs enfants parce que c'est pas du tout agréable de mettre une fessée, de taper, de punir et donc du coup ça faisait que je te sentais pas bien toi dans ta peau à cette époque là Tim, bon l'était pas non plus, clairement et il y a eu vraiment moi le fait de pas, de pas vous avoir vu pendant plusieurs, euh, plusieurs mois il y a eu un truc quand je vous ai revu, j'ai dit oh, qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'était la question, qu'est-ce qui s'est passé, je pensais pas dans ma tête, ça allait plutôt euh, s'aggraver. En fait, moi, j'ai été très euh, troublé par le, le, le changement de, de comportement. Mais le tien, autant que celui de Tim. Si tu veux. Ça a rendu tous les deux plus sereins, plus euh, contents. Maintenant, quand on voit Tim, on sent que vous êtes contents d'être ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. C'était plutôt une bagarre avant. Voilà. Donc tout ça, c'est bien. C'est bien pour toi et c'est bien pour nous. Et, et c'est bien. bien pour, Donc, bien pour tout le monde. C'est bien pour <rire> On invite quelqu'un et qui a son enfant et que son enfant enfin que ça crée des problèmes parce qu'il crie parce que le père est obligé de se lever ou la mère d'aller le punir pour qu'il y a des euh, au bout d'un moment c'est pas qu'on a plus envie d'inviter mais pas loin quoi Je dis ça vous y un peu les soirées ouais. donc d'avoir une méthode effectivement moi je pense hein, c'est mon opinion ça t'a permis à toi d'être plus sûr de toi et du coup de, donc, que ton fils te regarde différemment aussi quand il y a quelque chose qui a, qui a fait tout changer et donc si tu as appliqué ça, c'est que c'est ça qui a fait changer pas, euh, enfin, les choses ne s'améliorent pas comme ça que, pour aucune raison, je pense que tous les gens qui vous connaissent et qui vous fréquentent sont très heureux aussi, pour vous et comme je disais aussi, pour nous aussi, pour tout le monde parce que ça crée une, une atmosphère qui est beaucoup plus chaleureuse qui est beaucoup plus sympa, qui est voilà, tigné, souriant la plupart du temps il y a pas de il n'y a, a pas un conflit entre vous quoi. Mmh. en fait c'est ce qu'on sentait c'est que chaque fois c'était tendu entre vous et donc pour ça le, euh, la méthode de parentalité positive etc ça t'a fait beaucoup de bien et du coup ça a amélioré tes, tes relations avec ton fils donner une fessée à son enfant le punir, c'est pas quelque chose pour soi de gratifiant mmh. on se sent pas bien là dedans c'est jamais la faute de l'enfant c'est jamais la faute fait pas, de l'enfant voilà. S'il fait ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Euh, c'est, pour moi, ce que je pense, c'est un manque de communication et un manque de confiance. Encore une fois, quand on donne une claque à son enfant, ou quand on donne un coup de pied à, au cul à un gamin, un... c'est jamais du plaisir. C'est juste qu'on veut stopper, arrêter une situation et qu'on n'a pas d'autre euh... choix, d enfin, d choix, d'autres solutions. D solutions. D solutions. D on ne pas d'autres solution. Mm -hmm. Et euh, par contre, ça ne rend pas heureux. Mm -hmm. Clairement. Donc ça n'améliore pas les choses, puisque personne n'est content ni lui d'avoir pris une claque, ni toi de l'avoir donné. En tout cas, ce qui est ce que je trouve formidable, et ce que j'ai expérimenté, c'est qu'il ben, y a des alternatives, il y a des possibilités de faire autrement, et, euh, et quand on est démuni, ben, effectivement, la parentalité positive, c'est extraordinaire. Ça, ça, ça marche. Ça marche. Voilà. Ça marche comme tu l'étais à s'y à engager réellement mais si on le fait ça fonctionne enfin, ça, oui. moi, moi en tout cas j'ai vu manifestement ça fonctionne